Hello Bienvenue sur ma chaîne, les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes intéressés par le sport en général, la prépa physique, les conseils sur l'haltérophilie, la gymnastique, tout ça, tout ça. Donc, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour, euh, pour un sujet un peu plus lifestyle que d'habitude. Euh, j'ai grossi, donc j'ai le somme déjà. <rire> Quoi qu'il arrive, là, tout de suite, j'ai le somme. <rire> Bon, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à aller faire un petit tour sur mon site internet pour voir un peu ce que je propose, euh, notamment en termes de programmation personnalisée, ou même plutôt ultra personnalisée, et en termes de formation, n'hésite pas à aller voir parce qu'il y a plein de petits trucs assez cool. Et euh, du coup, on va pouvoir commencer sur cette vidéo qui euh, ne me tient absolument pas à cœur. <rire> Elle ne me tient absolument pas à cœur cette vidéo. Euh, mais euh, j'avais promis d'en parler. Et, euh, et aussi, c'est un petit peu un, un check-up un check euh, depuis euh, mon accident euh, avec la barre. Donc Il s'est passé plein de choses entre le jour où j'ai la barre qui me suis tombée sur la nuque. Et aujourd'hui, euh, il s'est passé notamment énormément de rendez-vous médicaux. Euh, j'ai fait euh, deux ou trois IRM, trois scanners. Euh, j'ai fait des rendez-vous chez les médecins. Euh, en plus de ça, j'ai mon odorat. À soigner parce que il est modifié depuis un moment, 6 mois au moins. Donc j'ai des rendez-vous chez les ORL et maintenant, après avoir eu des rendez-vous chez les ostéos, maintenant c'est chez les kinés. <rire> Donc euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Et ça, en est suivi euh, un bon mois de. Pas de déprime. Franchement, j'ai pas déprimé. J'ai pas déprimé. Je. J'aurais pensé déprimer plus que ça, tu vois, mais euh, j'ai pas déprimé. Bien heureusement, euh, j'ai réussi à garder le cap. Faut savoir que du coup, j'ai arrêté de m'entraîner pendant deux semaines, euh, juste après, juste après avoir pris la barre, parce que déjà, je me sentais pas bien. Euh, j'ai vomi, j'ai eu euh, des euh, nausées, euh, euh, j'ai eu des malaises, euh, donc ça a été un peu compliqué, ça a été un peu compliqué, et puis, euh, donc, j'ai rien fait pendant deux semaines. Et après, j'ai repris du cardio, et là, en ce moment, je fais que du cardio, donc je... Quand j'appelle que faire du cardio, ça veut dire que je fais beaucoup de travail en intervalle, je fais beaucoup de courses à pied, beaucoup, beaucoup de dumbbells, de la gymnastique très peu, mais je recommence petit à petit. Et je vais ponctuellement, là ponctuellement, je vais reprendre un peu la technique d'haltérophilie avec des barres très légères. Euh, mais c'est tout, je pense pas avoir perdu en force, je me suis testée quand même, mais avant de vous en parler là, je me suis testée hier, euh, j'ai fait du snatch en montante, euh, en, en travail technique, et je suis allée aisément jusqu'à 65 kg euh, techniquement, voilà, mais j'ai pas cherché à aller plus loin puisque ça m'intéressait pas trop, mais c'était juste pour voir un petit peu, parce que un mois sans force, un mois sans force et un mois sans... Altéro et sans truc, souvent tu as l'impression que tu vas perdre en fin de compte. Franchement, j'ai rien perdu en termes de force. Après, il faut savoir que du coup, pour la petite histoire, si la barre elle m'est tombée sur la tête, c'est parce que mon épaule gauche a lâché littéralement. Elle a lâché. Euh, il faut savoir aussi que euh, j'ai dû faire des tests euh, et en fait, il s'avère que mon épaule gauche est vraiment, vraiment, vraiment plus faible que la droite et que comme moi je je m'entraîne me, je pas en spécifique haltéro, donc du coup euh, je fais pas forcément de stabilisation des épaules euh, d'un côté et de l'autre je fais pas trop euh, le travail euh, unilatéral et tout, ça c'est pas trop trop ma cam, parce que j'ai pas de patience de base et parce que j'ai toujours estimé que j'en avais pas besoin voilà, surtout, bravo Dounia euh, et en fait il s'avère que j'en ai extrêmement besoin en fait, et que cette épaule là, elle est par exemple si je dois lever quelque chose ici avec les deux épaules, celle-ci elle va faire ça direct, celle-là elle va trembler elle va... elle va mettre du temps, à monter la charge, donc voilà c'est un, un peu compliqué Donc là j'ai commencé le kiné Et donc euh, je fais de la rééducation sur mon épaule Voilà clairement hein. J'apprends à la réutiliser Et à travailler dessus Bon c'est pas grave franchement rien à lâcher En termes de muscles, en termes de tendons Rien à lâcher donc ça c'est très très bien euh, Maintenant c'est un petit peu de temps pour revenir Mais c'est cool ça va revenir Mais du coup pendant ce mois là c'est là que vient le sujet de cette vidéo pendant ce mois là je me suis pas énormément entraînée du moins je me suis un peu entraînée mais pas trop et j'ai complètement lâché la nutrition déjà de base que j'ai pas une super nutrition mais je fais quand même beaucoup d'efforts de base et là j'ai complètement lâché la nutrition euh, donc euh, ça ça m'a valu euh, ça plus un autre traitement qui ne... Que je parlerai pas, mais j'ai un petit souci de santé qui fait que j'ai été sous traitement pendant 10 jours et ça, ça m'a ravagé quoi. Ça m'a ravagé après, faut pas oublier que nous, les femmes hormonalement parlant avec la, la thyroïde et tout le bazar, on a vraiment, vraiment plus de soucis en termes de, de prise de poids lorsqu'il y a quelque chose qui va pas, euh, puisque les hormones chez nous c'est vraiment, vraiment très euh, compliqué, plus complexe que chez les hommes euh, et du coup, on est plus sujette à prendre du poids facilement pour x raison même le stress peut nous faire prendre du poids donc du coup c'est vrai que je, je l'ai pas du tout mal vécu hein, mais euh, j'ai commencé à plus voir mes abdos déjà j'ai commencé à plus voir mes abdos et j'ai commencé à avoir un petit ventre et euh, chose que j'ai n'ai pas spécialement euh, d'habitude et donc du coup euh, ça m'a quand même assez interpellée. je me suis pesée et je faisais 71 kg alors que d'habitude je fais 64, 65 au max, au max du max, euh, et encore le max du, de ma maxence, ça va être 67 kilos quand vraiment euh, je fais non, tu vois, quand je fais n'importe quoi en termes de nutrition, j'ai jamais passé la barre des 70 kilos, et là du coup quand j'ai vu 71 kilos sur la balance, franchement, d'un côté je peux pas vous dire que j'en revenais pas, parce que je vous mentirais, je savais que j'avais grossi, mais pas autant, en fait pas autant et euh, ça va parce que en termes de chiffres moi je suis pas trop obnubilée par euh, les chiffres sur la balance Je m'en tape d'ailleurs je me pèse jamais mais euh, quand j'ai vu 71 franchement ça m'a ramené à la réalité un peu en fait Et euh, bon bah du coup euh, je peux pas faire autre, autre chose que de l'accepter donc j'ai attendu un petit peu j'ai fini mon traitement euh, J'ai passé un week-end chez ma soeur pour me relaxer un peu Mmh, j'ai fait un peu n'importe quoi J'ai fait mes derniers, euh, mes derniers cheat meals Et puis après j'ai arrêté quoi Après j'ai arrêté pendant ben là, Une semaine, ça fait plus d'une semaine que je suis en bonne nutrition euh, La seule chose que j'ai vraiment changé Dans ma nutrition, c'est que euh, j'ai enlevé le sucre Tout le sucre je mange pas de sucre. Bah, déjà, de base, je mets pas de sucre. Mais en fait, disons que je suis une femme à gâteau, tu vois. Je suis une femme à gâteau de ouf. Euh, J'aime bien manger des gâteaux. Euh, J'aime bien manger des trucs sucrés de ouf. une euh, telle là, tout ça. Donc, du coup, bah, en fait, j'ai tout arrêté. Là, en une semaine, j'ai arrêté le sucre. Alors, du coup, essayez de le faire. Faites une semaine sans sucre. Zéro sucre. Je parle pas de matière grasse, hein. Je parle de sucre. Vous pouvez cuisiner avec votre tube de d'olive, nanana, comme vous faites d'habitude. Mais n'utilisez pas de sucre pendant genre une semaine. Et j'ai perdu 5 kilos et je vais vous faire voir la photo maintenant, euh, sachant que moi, je suis capable de ressembler à plein de choses à la fois, en fait, c'est ça mon problème, c'est que je peux ressembler à ça, comme je peux ressembler à ça, comme je peux ressembler à ça, comme je peux ressembler à ça, et du coup, mon corps toute l'année il change. C'est comme ça, c'est il y a des années, il y a des mois où je suis en période où je m'entraîne beaucoup et que il a pas beaucoup de charge et que c'est beaucoup de cardio, je vais être euh, sèche à mort et les fois où je vais avoir un cycle de force un peu plus important et je vais faire je vais manipuler beaucoup de charge, bah là bam, je vais grossir. Enfin, du moins hein, je vais un peu... Donc, du coup, mon corps, c'est toute l'année, il fait des trucs un peu chelous, tu vois. Il n'y a pas euh, un moment où ça se tient et je reste euh, fraîche. <rire> C'est très rare Mais bon du coup c'était pour vous parler un peu de ça De cette prise de poids qui a été pas relativement difficile à vivre Elle a pas été difficile à vivre parce que je l'ai acceptée Et que je suis totalement dans l'acceptation Et que de toute façon ça sert à rien de pas accepter les choses En fait c'est une perte de temps Je fais partie des gens qui ne se plaignent pas Parce que c'est une perte de temps de se plaindre Donc je préfère mettre des choses en action Plutôt de me plaindre Ok je me suis dit ok t'es montée à 71 kilos C'est pas toi ça Ouais c'est pas moi quoi Je me suis dit non, non mais attends moi, je suis pas. C'est pas ça. C'est pas. Je peux pas rester comme ça. C'est pas possible parce qu'en fait, j'étais pas fière de moi. Et ça, c'est horrible parce que moi, j'aime bien être fière de moi. Tu vois, j'aime bien. J'aime bien être fière de ce que je fais, de ce que je donne, de ce que j'apprends, de ce que je communique. Mais j'aime bien aussi être fière de mon image. Et du coup, pendant un temps, euh, du coup, j'allais à la salle. J'avais honte. C'est c'est nul, hein. Mais j'avais honte. C'est ça que j'ai mal vécu. J'ai pas mal vécu le fait de prendre du poids, j'ai mal vécu le fait de moins être fière de mon corps en fait. Et donc euh, du coup, euh, euh, le seul secret, euh, l'un des seuls secrets que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est que j'ai totalement arrêté le sucre en fait pendant une semaine. Et donc là, ce week-end, j'ai fait n'importe quoi. Euh, j'ai picolé, euh, euh, j'ai mangé, j'ai brunché, j'ai tout ce que vous voulez. Euh, j'ai pas du tout fait attention, mais à partir de lundi, ça repart au combat. Et du coup, c'est... L'un des principes aujourd'hui de la nutrition sportive, c'est ça, c'est d'enlever, de supprimer le sucre de notre alimentation. C'est l'un des principes de base parce que le sucre n'apporte pas grand chose biologiquement parlant, en termes de qualité physique, en termes d'effort physique, c'est pas le sucre qui va générer quelque chose de bien, en l'occurrence de l'ATP, ou qui va générer, qui va aider à, au glycogène et tout bazar euh, à la glycogénèse et tout bazar le, le plus important en fait dans l'alimentation d'un sportif aujourd'hui c'est surtout les glucides qu'il ingère les protéines qu'il ingère les lipides qu'il ingère mais le sucre aujourd'hui ne fait pas partie de, des aliments de base et primordiaux d'un athlète donc si vous êtes aujourd'hui athlète ou si vous, vous rencontrez des problèmes physiques que bah, vous voulez pas euh, vous voulez pas grossir ou vous avez grossi ou euh, vous voulez performer, alors je vous conseille vivement d'enlever le sucre de votre alimentation. On dit pas, on parle pas de supprimer à 100% mais, euh, ou alors que ce soit du sucre naturel j'entends. Mais euh, n'utilisez pas de sucre euh, dans, vos, dans votre alimentation. On va toujours vous casser les couilles à vous dire oui, euh, euh, il ne faut pas manger de produits transformés par.. Euh... Ok, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas manger de produits transformés par euh, l'industrie parce qu'il y a du sucre en fait C'est pas parce qu'on veut pas mangez une tartiflette déjà faite, C'est parce qu'il est bourre de, de conneries Notamment de sucre et du coup c'est pas bon pour nous Et ça nous apporte rien C'est ça le pire, c'est que ça nous apporte rien C'est quelque chose qui se stocke, le corps le stocke naturellement Mais il n'en fait rien en fait Il le stocke là au cas où Mais il n'en fait rien, donc ça c'est un, un vrai souci euh, Du coup euh, Soit vous continuez à manger du sucre Mais il faudra faire en sorte que votre corps l'utilise Donc il faudra augmenter toujours votre Métabolisme de base, donc toujours tourmenter votre corps tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui paraît. bah invivable euh, ou alors vous enlevez le sucre et puis terminé terminé bonsoir on en parle plus et l'histoire elle est moi je vous dis en fait une semaine hein. franchement je sais que c'est dur parce que je sais que c'est additif c'est comme les gens qui veulent arrêter de la club c'est comme les gens qui sont uh, alcooliques et qui veulent arrêter l'alcool euh, c'est comme les gens qui sont amoureux et qui doivent oublier leur ex bah c'est la même chose en fait c'est il faut il faut réussir à se sevrer de ça mais il faut y aller par étapes ça sert à rien de se dire ok j'arrête pendant 4 mois non tu fais pas ça parce que tu vas pas y arriver en fait tu réduis un peu et après t'enlèves t'enlèves une semaine et tu fais un point et et puis, tu te fais un petit cheat et puis tu repars. Et puis, tu vois les résultats dans la glace. Et là, tu dis... Yes, c'est bon, on continue Tiens, c'est ça l'histoire, c'est ça le but en fait En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses Mais bon, franchement, je, je l'ai pas mal vécu C'est comme ça, je suis une femme Et je sais que bah, malheureusement Ou heureusement, je sais pas trop si c'est Quelque chose de, de naze Tu vois, mais on a un corps qui bouge Beaucoup, notamment avec Les grossesses, on a voilà, on a un corps qui est fait Pour, euh, hormonalement parlant Bouger, changer, évoluer Donc, euh, à partir du moment où t'es en accord avec ça, je vais te dire, tu le vis pas mal. Mais bon, c'est sûr que si c'est pas quelque chose qui te plaît, bah moi, ça me plaisait pas, quoi. Ça me plaisait pas de me voir dans le miroir comme le, ce que je reflétais dans le miroir, du coup euh, j'ai changé ça mais si ça me plaisait je restais comme ça et après voilà c'est euh, l'image de soi euh, il faut, il faut qu'elle soit positive je pense c'est important donc c'était important pour moi de, de remettre ça en place de vous le dire déjà de vous le dire aussi parce que je suis pas quelqu'un qui me met très en avant physiquement sur les réseaux je m'en tape en fait je, je peux des réseaux pour montrer mon cul euh, j'ai pas de réseau pour euh, montrer mes tablettes de chocolat quand j'en ai, euh, ni euh, mes performances. Alors, je monte un peu mes performances parce que c'est important de faire voir aussi que je m'entraîne euh, et que moi aussi, je subis. Mais euh, pas euh, dans le sens mathieu, tu vois. J'essaierai toujours de faire en sorte que il y ait un, un, un intérêt dans ce que je poste. Et pas juste qu'on nous dise, ah elle est trop bonne, genre non frère je m'en tape en fait, <rire> je m'en fous Donc moi le plus important c'est moi, c'est ce que moi je ressens à l'instant T Et ce que ressentent les autres par rapport à moi et mon corps je m'en tape euh, Mais moi j'ai besoin de me sentir bien, donc c'est vrai que ça n'a pas été une, une période très facile, mais... Euh... Je suis en train d'en sortir là, il me reste 2-3 kilos, donc euh, on repart sur la semaine euh, bah, d'après. Il y a deux semaines entre le moment où je vous parle et le moment où je vais la publier, voire trois semaines je crois. Donc peut-être que j'aurais déjà fait, je, je, je serais peut-être 45 kilos à ce moment-là, peut-être, tu vois, je sais pas, je pense pas. Mais euh, en tout cas, euh, d'ici là, je pense que ça aura changé, mais euh, voilà. Euh, Croyez en vous et euh, faites-vous kiffer un petit peu, c'est important. Euh, si vous voulez perdre du poids, enlevez le sucre, euh, vous prenez pas la tête, en, entraînez-vous bien euh, et basta et basta. Ben et puis si vous voulez plus, euh, venez voir Tata Dounia, je vais faire un programme. <rire> bon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous fais plein de gros bisous. Et retrouvez-moi sur mes réseaux, Instagram notamment, euh, Dounia Lachère, et euh, sur mon site internet pour retrouver mes prog. Je vous fais des gros bisous. Bye